Dans le cadre de l'Agenda 21, nous avons introduit un projet qui s'appelle « No aromates » pour être en phase avec le, le quartier, donc N-O-H aromates. Nous avons sollicité nos partenaires, nous en avons parlé à nos usagers et aux habitants que nous connaissons. Au départ, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs, faire découvrir à tout un chacun les bienfaits des plantes aromatiques, au fur et à mesure que le projet s'est concrétisé au lieu de faire comme il était prévu au départ quatre ateliers, nous avons fait beaucoup plus d'activités qui nous ont permis de découvrir des structures avec lesquelles on a travaillé, vraiment collaboré et nous avons aussi euh, eu un public très diversifié. Au départ on était centré sur les, les usagers de la maison de quartier, et quelques habitants, et puis finalement la maison des enfants nous a rejoints, les parents du soutien scolaire, et il y a eu vraiment des, des personnes de tout âge et de, de, tout, de tout milieu. Nous avons fixé comme objectif de, de faire concrètement une spirale aromatique. On a fait plusieurs ateliers, des ateliers centrés sur la préparation de, de mets à déguster, de produits euh, de beauté comme du dentifrice, etc. On a préparé aussi différentes sortes de thé. On voulait aussi garder une trace de, de tout ce qu'on a fait, les... des fiches concernant euh, des plantes aromatiques, d'autres, des recettes, les enfants ont fait des dessins. On a décidé de mettre tout ça ensemble dans un petit recueil qui sera euh, offert à tous les participants euh, du projet.